Bonjour les amis, hashtag partage. Aujourd'hui, il va vous partager, bien entendu, encore une, deux, trois, 4, 5, six sujets différents concernant exactement le même problème que je me pose aujourd'hui. C'est les logiciels indispensables et les outils que doivent utiliser les web marketeurs. Vous avez compris. Alors, la, la règle générale pour ça. Ça, c'est un PDF que vous pouvez ouvrir pour le consulter ou bien le télécharger pour le garder dans votre ordinateur ou votre téléphone. Il va comporter, bien entendu, le sujet principal et le logiciel indispensable pour tout webmarketer. Ça, c'est un site dans lequel vous allez entrer directement et vous allez euh, consulter tous les tenants et aboutissants. De, du contenu et puis c'est proposé à côté cinq vidéos chaque vidéo parle bien entendu d'outils tout en un euh, web marketing et d'outils gratuits etc etc bien entendu ce lien là il va vous diriger directement dans toutes mes vidéos où vous pouvez consulter d'autres sujets d'accord alors c'est un pdf et c'est cliquable, là où il y a une flèche, et que la, la main qui est ouverte va se transformer en index. Voilà. Main ouverte, index, main ouverte, index, main ouverte, index, main ouverte, index, c'est un lien. Hein Ce sont des liens. Donc, euh, le thème, je, je traduis quand même le sujet. Le thème, c'est le logiciel indispensable pour webmarketer et ça ça va vous conduire bien entendu dans le site que je vais vous montrer tout de suite et voilà nous sommes dans le coquempo, le site dont j'ai parlé et qui a fait l'article en question c'est les logiciels indispensables pour tout webmarketer okay voilà ben j'ai piqué même leur image que j'ai mise sur la couverture de mon annonce et voilà ben il entre ici euh, l'article voilà il est là pour la création du site euh, il évoque il a des envois vers autre chose euh, le site avis logiciel nécessaire d'avoir un site web etc etc améliorer son référencement avec les des logiciels SEO mais logiciel logiciels de conception graphique, voilà, ben c'est et là je suis au bout. Et là il parle de crélo c'est un autre autre chose. Donc là on a fait une visite éclair sur le site, mais il faut le lire et puis il faut cliquer sur les liens qu'il a laissés. Bien entendu, il rajoute ici euh, des articles récents, tout ce qu'il a traité euh, récemment. Bon, euh, enseignement, mieux apprendre avec le numérique. Dicté pour tous, donc c'est varié, il y a beaucoup de choses qu'il propose. Ben, j'ai mis, moi, euh, son site, parce que, bon, il, quand même, il propose beaucoup de choses. Comment faire pour louer une benne, tiens, c'est original, ça. Ouais mais c'est nécessaire pour certains. Et puis, euh, toutes les catégories, business, cuisine, divers, euh, ben, il fait un peu de tout, quoi. Société... Euh, et non catégorisé. Voilà. C'est bon. voilà, Bon, moi je, je sors puis pour reprendre mon PDF. Ok. Très bien. On revient aux autres. On revient aux autres. J'ai les 5 outils web marketing indispensables. Vous arrivez là. Vous mettez la, le curseur sur le, le titre. Vous cliquez. Vous ouvrez et puis vous êtes quels sont mes cinq outils incontournables pour gérer mon business en ligne c'est parti voilà donc vous êtes dans chez la dame qui va vous montrer beaucoup de choses sur ces cinq outils web marketing donc euh, ben je vais je vais par exemple avancer la comptabilité alors, pour suivre ma comptabilité, eh bien, j'utilise Wave. Là, elle parle de comptabilité. Le nombre des outils digitaux sont Là, elle parle de HAT. Etc., etc. Donc, c'est 17 HAT. C'est un outil qui est plus avancé pour les entrepreneurs parmi vous qui êtes... Pour faire mes conférences en ligne et webinaires. Et là, elle parle de LoliBox. E Donc, voilà. J'arrête. Et je reviens à mon point de départ je reviens ici à mon euh, pdf les 10 outils je clique vas-y et je sors et là je suis dans les outils indispensables pour votre marketing digital qui veulent un petit peu maîtriser leur digital 10 outils 10 outils indispensables qu'il faut que vous puissiez utiliser. En tout cas, ça va vous aider, vous allez voir, ça va vous changer la vie dans vos publications, à la fois sur les réseaux sociaux, peut-être aussi sur votre site Internet et aussi... Voilà, bah, il présente son truc, bien entendu. Et puis, il va passer dans des explications. J'avance. En même temps, on vous demande pas d'être un graphiste pour vous lancer en entrepreneuriat, donc vous voyez où je veux en venir. L'idée, c'est de trouver des outils qui vont vous permettre... Là, il est sur son écran. Et à bref, un petit peu du pourquoi, comment. Ensuite, un autre élément indispensable à prendre en considération, le fait de mettre le nom de votre entreprise ou votre nom dans Google Alerts. Bon, pourquoi... voilà, donc euh, j'arrête et je sors, je reviens à mon PDF. Là, c'est un logiciel que je connaissais pas, Social Loop, c'est pour Facebook, c'est... Euh, euh, un outil tout en un pour faire des affaires du business sur, avec facebook je ne connaissais pas je clique et voilà voilà on est dans la vidéo la FUCAM Academy, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo extrêmement importante. Restez très très attentif à, qui suivre, à ce qui va suivre, puisqu'aujourd'hui, écoutez ce qu'il dit en revue les différents fonctionnalités qui composent Saucy Loop. Saucy Loop, c'est votre outil Facebook marketing tout en un Saucy Loop, c'est vraiment le logiciel indispensable pour pour booster ses revenus si vous avez aujourd'hui une entreprise en ligne. Alors concrètement, aujourd'hui, si vous avez un business sur Internet, vous le savez, vous devez avoir une présence sur le web que vous ayez. Voilà, vous avez vu, bon, je vous laisse quand même découvrir ta... tout ce compte des grands. Et je, je reviens à mon PDF et là, c'est des six outils gratuits et indispensables en e-commerce. Donc, euh, vous avez... Pour les réseaux sociaux, tu peux faire de l'infographie, tu peux faire des flyers, tu peux faire des couvertures Facebook, tu peux faire des stories Instagram. Tu peux aussi faire des animations pour tes réseaux sociaux. Regarde ça, c'est excellent ça. Tu peux faire ton CV si tu as envie, tu peux faire des... Je bouge. Un outil sur Canva qui a un peu rien à voir, mais qui est quand même super cool. Je vous montre un peu ce qu'il J'ai les images redimensionnées. Et voilà, la photo est redimensionnée. C'est tout. Avec ce site-là, tu peux faire tout un tas de choses. Tu peux aussi éditer ta photo. Donc, rapidement, on va reprendre une des photos qu'on avait tout à l'heure. Donc, tu peux euh, mettre du texte si tu as envie. Par exemple, ajouter du texte. Voilà, je saute. Voilà, c'est les outils dont il parle. Et voilà, tout simplement. Bonjour, exactement, Voilà. Donc c'est ça, il m'a corrigé tout mon texte, et tu peux lui donner des textes longs, hein. par contre... Voilà. Voilà, il est en train de downloader ma vidéo. Et là, regarde ce qu'il te dit. Il te eh bien. Dit... j'arrête, je, re... je reprends mon PDF. Donc, euh, bon, euh, on a déjà vu euh, le, le site, l'article du site, on a vu la première vidéo, la deuxième, la troisième, la quatrième. Il me reste euh, ce que je vous dis, moi, personnellement parce que là, je vais vous reconduire directement dans ma euh, chaîne YouTube Côté Vidéo Total. Et puis ici, euh, vous êtes chez moi, bienvenue chez moi, euh, entre temps, bon, si vous voyez ça, c'était un ancien titre, mais normalement, moi, maintenant, c'est Hashtag Partage Gratuit, voilà. Euh, pour manger 925 abonnés, je suis sur mes vidéos, pas sur mon accueil. C'est l'adresse que je vous ai donné, parce que c'est là où il y a toutes les vidéos. Et les vidéos sont, voilà, elles sont, elles sont là. Elles sont là, et elles vont traiter de beaucoup, beaucoup de, de problèmes. Ça, je l'ai déjà sorti, 12 conseils SEO pour améliorer. Le trafic organique de votre site. Puis, cours marketing complet. Vous voyez, c'est duel au sommet entre Olivier Roland et le marketeur français. Ça, c'est 10 363 euh, vidéos TikTok. Euh, c'est pas peu. Et puis, euh, c'est partage annuaire. Maintenant, c'est un guide évolutif gratuit que vous allez recevoir prochainement, avec beaucoup d'adresses et tout ça, dans le style de ça, les 10 000, etc., etc., vous aurez carrément une bibliothèque de tout ce qui se fait sur Internet, en gratuit, fait par des professionnels du web marketing pour vous donner des informations, des tutos offerts, et puis, vous pouvez euh, tenter votre aventure, il y aura énormément d'indications de formation, etc., etc., qui ne vous, vous coûteront rien du tout, euh, bien entendu. Voilà, et puis, 29 Hacks pour euh, YouTube, euh, il y a beaucoup, il y a même dans le domaine développement personnel, Sadhguru, le prophète des temps modernes, il y a aussi les heures, la semaine des 4 heures, les tutos After Effects gratuits, euh, très très longs. Et puis là, c'est un Africain que j'ai découvert. Il, il vaut autant que les Occidentaux. Il est extraordinaire. Et puis vous reconnaissez ici euh, da, euh, Osama Amar, un grand conférencier euh, incontournable. Et puis bon, vous avez ici euh, André, Dubois, bois, vous avez ici André Dubois, etc. 1304, euh, on parle de, de l'expérience par laquelle est passé Rolando sur le plan, euh, mindset, etc. Et ça, c'est, il y a rien que des, des, des, des grands Idris Abelkan, un grand conférencier aussi, euh, et ainsi de suite, euh, David Laroche, Leloup, le loup, euh, etc et Il y a énormément, énormément de vidéos là-dedans, à euh, Tamika euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, hein. C'est pas, c'est pas de la blague, des, des tutos à l'appel, euh, 189, euh, tutos, et puis, des cas exceptionnels, l'homme qui mérite d'être le mérite le, le million de vues, c'est quelqu'un qui a arrêté le désert, des storytelling, story, story et voilà, tout ça c'est moi. Donc, bienvenue à la maison, vous pouvez jeter un coup d'œil ici parce que vous allez découvrir énormément de choses, c'est pas de la blague, très sérieux, et voilà. Je dois avoir quelque chose comme 180, et vous voyez que les miniatures sont soignées, sont claires, euh, parfois il y a des intrigues, you are c'est-à-dire vous êtes ici, bon il faut sortir du, lab du, du labyrinthe, mais bon, ça c'est vos traces sur YouTube, c'est retrouver vos traces sur YouTube, et j'ai mis ça, you are here. donc par où vous êtes passé, etc c'est moi. Ça, c'est moi.